Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce Geek et aujourd'hui euh, vidéo un peu annonce pour expliquer de pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, il n'y a pas eu beaucoup de streams, voilà, c'est juste que je suis en plein déménagement, comme vous pouvez voir avec tout ce bordel, voilà, là c'est tous mes cartons, et du coup aussi c'est pour tranquillement un peu parler des nouveautés, un peu des vidéos que j'aimerais sortir, essayer de monter un peu en avance, etc. Donc euh, voilà, c'est juste pour vous donner des bonnes nouvelles, de gauche à droite quand même. Bref, du coup je vais vous parler un peu des projets vidéo euh, que j'ai envie de partager et aussi de publier au plus vite parce que ce sont des projets que j'ai envie de mettre sur la chaîne et euh, je pense que pas mal de gens connaissent au moins quelques vidéos. Alors bien sûr la première est tout simplement euh, Henri Stickman, ce Hugo Snyder Cut et à la traîne beaucoup mais euh, voilà c'est que j'avais euh, pas mal de temps avec euh, le boulot un peu et du coup je pouvais pas trop euh, bûcher là dessus. En plus de ça j'avais tout simplement pas eu trop la motivation c'est que si vous voulez euh, des fois j'avais des idées intéressantes je me dis, ah c'est bon j'ai eu la meilleure idée je l'ai placé mais voilà, il faut faire à peu près le doublage et tout et surtout que le fait de faire toutes les fins possibles c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je réfléchisse aussi à la ch au choix euh, des fails à mettre parce que des fois mettre des fails ça peut être très drôle dans le montage quoi et j'avais réussi à le faire mais euh, voilà c'est que c'est compliqué de justement choisir des fails euh, là dessus et surtout dans cette version euh, Hugo Snyder Cut, c'est que il euh, y a surtout un côté euh, de mise en scène que j'ai envie de mettre euh, sur la vidéo pour que ce soit pas un simple copier coller et juste qu'on explique les fins, etc. Donc voilà. Parfois enfin, ils n'ont rien à dire là-dessus, donc euh, voilà. Parfois enfin, vous gardez la surprise et attendre que l'application de la vidéo soit en ligne. Ensuite, comme autre projet vidéo que j'ai envie de mettre en place, c'est tout simplement des projets un peu montage comme avec euh, ce que j'avais fait sur Roi Donc euh, y avait, euh, un petit côté créatif là-dessus et euh, j'avais plusieurs attentions. J'avais même fait des miniatures en avance pour me dire au moins j'ai la miniature, c'est déjà bien. Mais voilà, c'est que le souci, c'est que euh, Smash, euh, des, fois, des fois là, en ce moment, j'ai joue entre euh, des fois avec des amis, mais pour l'instant, il faudrait que j'essaie d'avoir la motivation de jouer en ligne parce que tous les clips sont bien sûr entre amis. Hein. <rire> Donc voilà, du coup, il faut quand même que j'ai envie de refaire ce style de montage. Et euh, par exemple, il y a même euh, maintenant des nouveaux jeux qui commencent à sortir de style de smash que j'ai envie de faire. Mais voilà, il y a pas mal de petits jeux comme ça que j'ai envie de faire du montage comme euh, j'avais fait pour le Roi des Neuf. Mais euh, par exemple, il y avait le plus gros projet que j'avais à l'intention, c'était tout simplement euh, tout simplement euh, Paul Guest. voilà. Et bon, au début, c'était tout simplement un montage rigolo pour euh, rigoler là-dessus sur Paul Guys pour montrer le vraiment le jeu vert que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il y a bien sûr peut-être d'autres jeux PR que j'avais bien envie de faire du montage mais plus folgues maintenant que le euh, jeu je... Donc voilà, il y a quelques petites idées de gauche à droite intéressantes à dire. beaucoup aimé, mais j'avais fait que le début. J'ai l'idée de la fin, mais j'ai pas le milieu et la motivation pour le milieu. C'est qu'il faut chercher les idées du milieu et. Ah oui. J'ai l'idée du début, j'ai pas eu la, le truc de la fin, mais voilà. Ensuite, là, on va parler maintenant des vidéos qui sont euh, pas filmées encore ou qui sont en train de commencer à monter tranquillement en avance. Ou... Et voilà, juste pour prévenir, euh, c'est des vidéos que j'ai permis envie de faire. déjà la première, c'est tout simplement une vidéo faite par monteur, Et du coup, euh, c'est tout simplement un petit montage Mario Kart euh, qui va être très drôle, un peu. Comme peu... j'ai essayé de faire à peu près une introduction. Euh, comme elle a avec euh, celui où j'ai combattu le donc euh, voilà, au moins l'introduction est faite et euh, j'espère que le monteur va bien avancer là-dessus. bisous soupe, hein, si tu vois de la vidéo. Ensuite, les autres vidéos qui sont pas encore filmées que j'attends justement le, la fin du déménagement, c'est tout simplement euh, des reviews de, euh, de livres parce que bon, la première c'était pour rigoler pour mon pote Pasta, pour me dire euh, « Regarde, regardez ça, c'est vraiment euh, comme un DC Comics, etc. <rire> » Voilà, c'était quand, quand même très drôle à, à faire, et du coup, je me suis dit que ça peut être très drôle aussi de faire pour d'autres amis, etc. Notamment un, que j'espère le recevoir dans la semaine, mais surtout il y a une review que j'ai bien envie de faire comme vidéo et tout, mais je sais pas comment je vais faire, est-ce que je le fais en plusieurs parties ou un seul parti Et ce serait tout simplement de faire des reviews sur les mangas Kirby, faire des reviews sur... <rire> faire les reviews de ces trois euh, mangas, bon, et là c'est un manga, je vais spoil, mais... Euh, voilà, c'est à peu près euh, des lectures que j'avais envie de partager, faire une review sur les trois, pour vous dire à peu près lequel était le mieux, si euh, certains voulaient tout simplement découvrir la licence Kirby, avoir une petite lecture chez soi de Kirby, parce que voilà, j'ai rigolé beaucoup sur euh, la vidéo Bébou, mais je me suis dit que ça peut être très drôle de justement faire une review des trois, pour euh, vous faire un retour là-dessus, parce qu'en vrai ils sont très géniaux, mais il voilà, faut bien que j'argumente pour tout simplement dire lequel est le mieux entre les trois, voilà, j'essaierai de faire une vidéo soit en un avec les trois, soit vidéo séparée pour tout simplement faire une review là-dessus, voilà. <rire> Et enfin, ça c'est pour la chaîne secondaire. Euh, là, j'ai joué pas mal de fois à Isaac, même, regardez, là, je refais un gameplay de Isaac. <rire> Et du coup, ça serait une petite vidéo pour tout simplement euh, discuter sur les parties, euh, etc., pour que je partage un peu mon retour là-dessus, de quels sont les succès que j'ai débloqués, etc., pour éviter de quand même d'être trop perdu avec les personnes qui doivent peut-être suivre Isaac, même s'il n'y a pas beaucoup de vues là-dessus, ou même de personnes qui reviennent tout le temps à la reine entier. Mais voilà, ça me fait plaisir un peu de justement partager un peu de ce qui était hors stream, hors gameplay. J'avais enregistré quelques gameplays, juste quelques screenshots que j'avais fait mais rien de plus rien de moi. Du coup, ça sera parfait pour faire une vidéo, un peu pour discuter là-dessus, ça sera justement sur la chaîne secondaire. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour euh, tout simplement euh, parler des news euh, sur les montages, donc euh, j'espère au moins de les faire avancer, parce que par exemple, euh, j'avais fait une vidéo pour dire, ouais, il y avait telle vidéo, etc. Je crois qu'il euh, y a même un quart qui est un peu encore sorti, ou la moitié, euh, donc <rire> j'ai très peur que j'ai envie de dire, ouais, bon, finalement, euh, le, le projet Foglia, pff, dégagé. <rire> j'ai envie de le faire, mais euh, il faut que j'ai de la motivation, il y a aussi le déménagement qui mélange un peu tout, donc voilà, j'ai envie de faire euh, un peu tout, mais pour l'instant, c'est encore pas peu mieux tranquillement euh, attendre tout simplement la fin du déménagement pour permettre à retourner sur YouTube ou retourner sur D'ailleurs n'hésitez pas à suivre mon Twitter parce que je fais un peu de l'actualité euh, sur le déménagement, sur tout ça, comme ça vous pouvez voir peut-être euh, le nouveau bureau, il est encore en place, il est encore en préparation, donc euh, voilà, il vous faire attendre. Et voilà, tout simplement à dire ça et puis en bon, fait, pas, les vidéos reprendront à rythme normal euh, au moins possible, euh, tout simplement quand le déménagement s'est terminé quand j'aurai le travail terminé aussi bref passez une bonne journée et puis on se retrouve dans une vidéo je sais pas dans Tout est dans la description et puis passez une très bonne journée